Ma candale, ma candale, ma candale, ma 12 août 1791, esclaves maroins et au rassemblés pour la paix et la réconciliation en ballant birévolution qui étaient Pour Dieu, qui fait la terre, qui fait le soleil noir, qui a clairé nous, qui soulevait la main, qui fait gronder l'oreille. Ou même, qui les oreilles pour tenter. Lâchez-nous l'âge qui a gardé nos côtés où il est là. Où est-ce que tout ça blanc fait nous subit? Si <applaudissements> j'ai blanc de crime. Bon j'ai comme de nous en voulons bien fait C'est lui qui a guidé nous. Comme conduit près nous Pour nous remporter la victoire Jeter un portrait Dieu blanc qui soit blanc en genou Écoutez, ouais, ouais. La liberté Comme chanter nous tout. Ouais, ouais. Dans l'invitation Les étoiles danser Yava l'eau cet soleil lumière pourbaud une naissance à confirme. Une femme voyant, une femme tout lumine, une femme qui pas bout de pantalons les mais une femme qui vient quand son entaille. Victoria Mantou, Doya. Malgré l'esclavage, la misère, mauvais la vie décollée sous des stèle, mais l'esprit ancêtre l'esprit guinéen au témoin connaît pour rider la bataille nos qui était d'accord travail des soleil élevés je classes des cousses liant dans l'angélis pour jouer l'énergie force conviction courage vision liberté Le femmes qui patte qui te marie, ça, marie, l'épée, je qui te vive et croise et je ça a qui t'a empêché de vivre libre des indépendant. Oh merci, merci la vie, merci l'escalade qui joue un jeune garçon, un jeune qui te la liberté, des salines en vente, des salines, des et on casse garçons... Autant, nous, garçons, garçons, des salines, nous, tout l'espoir, qui dit d'accord à prendre toute sa trouille à des de pour bataille pour la vie, changement masse, pour bataille pour la paix, pour bataille pour réconciliation, pour bataille pour chaque nègre vivre libre. Merci. Mais si bien que tu déposes des Salines, une révolution ou monté le chemin, une mentale, spirituelle, culturelle. Et Jodia, nous prends pour le premier janvier ça. Mais si Toya, mais si vous de Salines. Jean-Jacques Dessalines, nom la même qui est poète à caractère, qui bataille avec force, avec détermination, ou même général qui a un secret soleil avec la ouze. ou même qui apprend nous à étudier tout ça, Qui sorti dans l'Afrique Guinée pour venir nous ouvrir le chemin. Général, aujourd'hui, nous parons pour nous récolter sans nous planté. Joue victoire, nous. Joue pour nous déposer les âmes et puis célébrer la vie. Toi, Bravo! Ou même qui montre comment pour me bataille. Ou même qui apprennent à détecter direction de pied Pieds bois, cloyaux, étoiles. Nous mêmes qui avons connaissance, qui font mon moyen gens Merci! garçon qui est pour la dépendance. Déclaré, à partir de 1er janvier, nous reconnaît tout comme celle gouverne nous pour tout en nous parler pour nous suivre chef Salut, général, qui pour bataille, créer la paix, les moments de ça. journée 1er janvier. Moi côté comme qui existait. Pendant ma décrété bout de Testa, t'es liberté pour tout le monde net, tout net loi, tout partout sous la terre. Quel qu'il en soit le qui sont-ils bouqués en bas de l'esclavage, Quel qu'il en soit croyance, quel qu'il en soit race, depuis le pile bout de testa, il est libre. Je dis à tout le monde. Nous faisons l'indépendance militaire. Nous. nous bataillons, nous gagnons. Nous boissons, nous nous, nous. Nous, nous nous mais le travail n'est pas fini. L'indépendance militaire pacifique. Nous travaillons pour nous dépendre de toutes affaires. Manger, l'école, l'éducation. Nous avons choisi nous et même nous parler pour nous garder par de là c'est pas il y a pas de scylla, est femme à garçon l'enfant blayou comme connait ce homme. totoya félicité bonnet. marie jeanne grande gitone qui passe à l'habiter soleil d'où vos jours c'est bon Anakaona. Ma makandal Boukman, tousser, noir admirat qui pas jamais suspend si campé pour mener nous jour côté journée jeudi à te cacher. Oui, jeudi à ces moment pour nous, qu'est content, habillé sherbert, manger, boire. Ensemble, nous menons une bataille. Faites bel discours. Reporter. Mais, c'est le moment où nous réfléchissons. Pour ne pas perdre l'indépendance si là. Pour l'indépendance c'est possible. Est souhait. Nous paquets de jeunes femmes, jeunes garçons qui ont Nous bataille, pour nous rendre journée journée, journée possible. Pour nous conserver l'indépendance si là. Faut que nous prenions responsabilité grande tête, nous. En puis, pour ça, privé possible, il faut que nous fassions la paix à ça, nous la réconciliation. Et Saline dit on plante réconciliation. Où récolter yo la vie. en planter la paix. Où dis yo l'amour. Aïtien, songez, dialogue réconciliation, apprenez-nous tout le coup sur changement.